Précédemment dans Driver San Francisco. À très bientôt, Tanner C'est pas fini À suivre, le platine et l'ammoniaque servent-ils à créer du cyanure Tout de suite, un expert du contre-terrorisme nous met tous en garde. Williams roule pour le gang de Jericho. J'ai juste l'intention de l'utiliser. Une sorte d'infiltration Quand est-ce qu'on passe aux choses sérieuses Du calme, on t'appellera très vite. Et salut à tous, c'est Yoshi pour Yoshi's TV et oldiesrising.com Je suis content, figurez-vous, de vous retrouver pour un, une nouvelle vidéo, un nouveau test. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Driver San Francisco, sorti le 1er septembre 2011. C'est édité. Par Ubisoft qui reprend un peu la, la franchise en main, hein, parce que euh, les deux premiers drivers sortis sur la première PlayStation euh, étaient édités par euh, GT Interactive qui n'existe plus, en tout cas, je pense, et les seconds étaient édités par Atari, Atari qui n'existe plus non plus d'ailleurs, en tout cas, en tant qu'éditeur, ça c'est une certitude. Alors, c'est vrai que les deux derniers opus euh, avaient laissé un petit peu euh, froid. Euh, les joueurs de... et les amateurs de la série Driver, hein, qui est quand même une série assez réputée, mine de rien. Euh, une série qui a fait beaucoup de bruit à l'époque. <coughs> une série vraiment euh, que moi, j'avais adoré sur la Play, sur la Play 1 euh, Une tuerie en, en son temps, c'était vraiment euh, quelque chose de super innovant. C'était la première fois qu'on avait vraiment un jeu de caisse euh, avec euh, un bon scénario dans un monde euh, pas ouvert, mais une carte vraiment assez gigantesque, et la série s'était un peu perdue après sur PS2 en essayant de, de surfer un peu sur le créneau GTA, avait perdu un peu quelque part de son identité, euh, puisque Driver c'est avant tout de la course. Et cet opus là, repris euh, par Ubisoft, toujours comme je vous disais donc développé par Reflection Games, euh, bah, nous permet de faire un petit retour aux sources plutôt sympa, et on va voir ça tout de suite donc j'ai pas encore terminé le jeu, je dois être au chapitre 7 si je dis pas de bêtises. Du nouveau sur Ordell. Oh merde Tanner Tu devrais faire signe avant de débarquer comme ça. Désolé. Et Ordel, il est sur un coup. Tu veux qu'on le localise Ouais. Il est temps d'en faire une priorité. Allez, c'est parti. Donc comme je vous dis, retour aux sources de la course. De la course, c'est rien que de la course. Fini euh, les phases Tanner. à pied de, de l'Opus PS2. Sûr, sûr, sûr, On alors. se retrouve une Inquiète. nouvelle fois à incarner John Tanner. Hein. Euh, le le flic de, de San Francisco, là en l'occurrence, puisqu'on est dans, dans San Francisco, hein, un driver San Francisco, accompagné bah, de son, de son collègue euh, Jones, il si je dis pas de bêtises, truc, et là on a vraiment affaire à deux flics, on dirait un vieux couple, c'est un truc... De dingue, euh, on dirait vraiment un vieux couple. Ça m'a vraiment fait penser au, aux bonnes vieilles séries, à la Hutch, forcément. Que là, ça a toujours à été le cas. À avec euh, avec Driver, mais ça m'a fait penser aussi à ces duos de flics un petit peu improbables, euh, ouais, du, style, euh, du style du style l'arme fatale, alors, par exemple. Euh, mais bon également, voilà, tous ces toutes ces ces associations de flics un petit peu improbables, vraiment qui bossent ensemble depuis longtemps, qui ma sont ma vraiment les meilleurs amis oui, du monde, ce qui donne lieu à de super Massager, dialogues, euh, une très bonne VF, un hein, ensemble euh, plutôt bien, bien foutu, euh, des bonnes euh, des bonnes vagues, euh, des bonnes vannes, pardon, entre euh, entre ces flics. Oh là là là là là oh, euh, donc franchement, à ce niveau-là, on se on se marre bien euh, plus et plus la bande son c est, est, est excellente es puisque vous pouvez sélectionner à l'aide de, bon là on peut pas sélectionner d'ailleurs, à l'aide de la croix directionnelle euh, votre propre bande son, la bande son du jeu, hein, euh, assez éclectique euh, au niveau des époques. Là, vous voyez que Comment ce driver là, là euh, okay. est très plus orienté euh, bah bah à voilà, époque chose. actuelle oh, ouais. Alors que c'est vrai que driver c'était plus dans que le délire des va. années 70 clair, euh, Là en l'occurrence c'est pas le cas Bon ah, ça va j'ai réussi bon, à semer euh, bah, les flics Je suis tranquille Et ouais donc comme je vous disais ce driver là Au niveau de la bande son c'est assez éclectique Ça fait plutôt musique actuelle avec un petit mélange de sons style années 70 On reconnaîtra quand même quelques sons qui sont très influencés des Doors notamment, euh, mais également de, de Jimi Hendrix, donc ça c'est plutôt sympa, euh, même si c'est vrai ah tiens on va aller récupérer ce petit icône de cinéma qui déciminer. servira à débloquer des défis cinéma, on y reviendra plus tard, ils sont disséminés un peu partout sur la sur la map du jeu voilà, donc comme je vous disais c'est un environnement euh, assez grand, une seule ville hein, dans, ce, dans ce driver San Francisco qui va se découvrir au fur et à mesure, euh, tout ça grâce à un scénario un peu tiré par les cheveux quand même, grosso modo on est toujours euh, face au fameux Jericho qui était apparu si je dis pas de bêtises euh, dans Driver 3 Hein, euh, sorti sur PS2 donc c'est le premier épisode quand euh, Atari avait repris la, la licence en, en l'éditant et euh, comme je vous disais Chargerico va réussir à s'enfuir juste avant d'être euh, de passer au tribunal et Tanner et Jones vont partir à, à leur poursuite euh, dans leur bagnole mais ils vont subir un accident assez gravissime qui va plonger euh, Tanner dans une, dans une sorte de, de coma, d'état un peu végétatif et comme euh, vous le savez, moi c'est quelque chose qui m'intéressait. Je, je m'étais euh, renseigné à ce sujet. J'avais écouté plusieurs témoignages. Euh, ces témoignages de, de mort imminente où on a l'impression un petit peu de, de s'élever de son corps. Et euh, bah, Tanner va avoir cette possibilité là euh, de s'élever de son corps. Euh, justement pour pouvoir euh, résoudre cette enquête et bah, justement pouvoir, pouvoir récupérer euh, bon, Jericho et puis euh, le refoutre au frais tout simplement, donc euh, je vous montrerai un petit peu euh, comment ça se passe oh, avec toi. la faculté de Tanner de s'élever euh, justement euh, hors de son corps quelque part, mais pour l'instant on va continuer bon comme vous pouvez le voir c'est assez joli euh, ça claque pas non plus à mort, mais euh, c'est relativement oh là là là euh, relativement correct vous, vous reconnaissez quand même hein, pas. ce truc propre à driver avec ces petites ruelles là euh, vraiment excellente super bien fait bon on est arrivé à la destination donc c'est très bien et eh ben t'avais raison le FBI est là allez s'y attendre allez tire moi de là démerde toi et comment je Ta gueule roule <rire> Allez c'est parti, donc là à mon avis on va devoir euh, directement semer la police et retourner à notre plan, donc euh, vraiment très orienté, euh, poursuite ce driver, poursuite, course, il y a une multitude de défis à débloquer puisque dans l'ensemble, euh... attention, ce driver en fait se compose de la manière suivante euh, vous avez euh, l'histoire principale qui va pas vous prendre longtemps ouais, hein, visiblement de ce que j'ai pu en, euh, bah déjà en puisque je suis au chapitre 6 ou 7 sur 9 de chapitres, de la campagne de solo devrait de de de vous prendre pas plus de 6 de parties, à 7 heures, ce des qui des est... Rèves. Ce qui Super pense, agressif ce truc. ce quoi, qui est assez pense, est euh, assez court, court dans, dans l'ensemble, euh, bah, moi bah, j'ai bah. trouvé, mais bah, vous avez voilà toute une tonne rassurer, de défis, de courses, de missions, euh, de de qui vont vous permettre de rallonger la durée de vie, si on compte en plus le online, vous avez quasiment yes. plus d'une bonne vingtaine d'heures de jeu, alors là je suis désolé, c'est un bordel ouais, incroyable. Mais je voulais quand même vous faire une petite présentation un de, de ce driver ça. qui est pas quatre trop trop mal. Entre euh, on se retrouve donc dans forcément un, un San Francisco, euh, vraiment euh, très très bien rendu, très très fidèle à ce que je on suis peut suis se donner comme, euh, comme idée. Donc il faut absolument que je sème la police avant de retourner à la planque. On va, ouais, ça va le faire. Foncer bien, un maximum. Et ça on va prendre ces chemins de terre là d'ailleurs. Et normalement, on devrait pouvoir les semer assez rapidement coup derrière grâce à tout va bien la ah, touche ben, R3 donc bien sûr disponible hein, sur Xbox 360 sur PS3 sur PC euh, mais également sur Wii à l'époque où il est sorti en tout cas puisqu'il est sorti en, en 2011 et là on bien. se retrouve ici avec oui. la putain avec la version euh, la version PS3 que, oh, bah, que je vous avais présenté euh, dans ma vidéo pile en vide comme on dit, euh, puisque je l'ai chopé pour la mode XOM je le répète de 5 misérables euros. Qui dit mieux Franchement. On les a voilà, voilà, bon, ça. on est tranquille. On va pouvoir euh, se détendre un petit peu du slip et conduire un petit peu plus tranquille. Donc, comme je vous disais, voilà. Attention. Un San Francisco assez fidèle à l'idée euh, et à l'image qu'on peut s'en faire, notamment dans les séries américaines. Moi, personnellement, j'ai jamais été à San Francisco. Avec euh, notamment une reproduction du, du Golden Gate, de la Cold Tower. Euh, on a même la possibilité de voir la prison d'Alcatraz. Bon, donc euh, la est map est toi. super bien fournie. Beaucoup de hauteur, Allo des descentes, des petites ruelles parallèles. Euh, le seul truc que, que ça, je pourrais reprocher tu vas être à, une une à ce driver, c'est qu'on n'a pas la possibilité de jouer et la nuit. Pas, le droit pas de, de pluie, donc c'est dommage. Pas de gestion euh, bien du temps et de la météo en temps réel. C'est relativement dommage, à mon sens. Ceci dit. Euh, C'est rattrapé quand même par des cinématiques qui sont plutôt extra. En général, bien mise en scène avant chacune de vos missions. Il euh, y a des bonnes le caméras et des bons dialogues. Donc voyez Jericho, ici l'enquête. Et on a une nouvelle tête en ville. Il y a aussi le gros job dont Léla a parlé. L'enquête de Tanner et Jones hein, il qui il avance il tout il doucement. Or grosso modo, euh, Jericho a recruté Leila, une espèce de terroriste, plus quelques petits malfrats, où il aurait volé euh, du platine pour le transformer en, en, à, avec de l'ammoniac, euh, histoire d'obtenir un, un mélange de cyanure. Et vu qu'il en a dé dé dérobé euh, du platine, euh, une sacrée palanquée, je crois que c'est plusieurs tonnes, euh, bah, imaginez ce qu'on peut faire avec euh, une tonne de cyanure gazeux. Comme vous le voyez là. Donc très probablement euh, Jericho euh, prépare une, une attaque terroriste. Euh, et donc Tanner va devoir tout simplement euh, mettre fin avec son coéquipier Jones à cette attaque terroriste. Et bien sûr remettre Jericho derrière les barreaux. Alors je vous parlais tout à l'heure de la possibilité de, de s'élever un petit peu euh, dans cet état de, de mort euh, imminente. Et ben voilà on y est. On s'élève au-dessus de la ville de San Francisco. Et c'est ce qui va nous permettre justement euh, de pouvoir relever tout un tas de tout un tas de défis, tout un tas d'épreuves. Vous voyez ici, hop, si je redescends, j'ai la possibilité euh, de remplir une mission. termine une mission urbaine pour déverrouiller. Donc là, c'est sur du scénario. Donc je ne vais pas pouvoir le faire pour l'instant. Il faut que je termine une de ces missions urbaines pour avoir accès à, à une mission du, du mode histoire. Alors on va aller peut-être plutôt par là. Hop. On peut s'élever de manière beaucoup plus haute à chaque fois. Là, on va redescendre. Et normalement, vous avez vu la map hein, au passage quand même qui est assez immense. Euh, donc ça, je ne l'ai pas fait cette, cette mission-là parce qu'elle me casse les couilles. Je n'arrive pas à la faire. Euh, elle est assez chaude mine de rien. Donc j'espère qu'on va pouvoir avoir la, la possibilité euh, de s'en so taper une autre. Sinon, je vous montrerai directement un, un petit défi. Hop. Allez, on va faire un petit défi. Terminer le parcours d'émolition pour gagner de la volonté. Puisque oui, euh, dans ce driver-là, on a un système d'argent. Bon, grosso modo, l'argent, ça s'appelle des points de volonté. Et au fur et à mesure de vos épreuves, des missions que vous remplissez, et de la manière aussi dont vous conduisiez, euh, qui peut vous rapporter plus ou moins de points, vous allez récolter des points euh, de volonté. Mais ça, je vais vous montrer aussi juste après. Voilà, là je peux sélectionner la bande-son à l'aide de la touche droite. Donc là démolisse tous ces obstacles. C'est une mission annexe, ça sert pas euh, à grand chose. Euh, enfin si, ça sert à récolter du pognon et à allonger la durée de vie. petit reproche que je fais à ces missions annexes, euh, c'est que très sincèrement, elles sont assez répétitives. Euh, ça va de la course au désamorçage de bombes, voilà, la destruction comme ça un petit peu de de panneaux, euh, qu'est-ce que vous avez d'autre euh, euh, des poursuites de flics où vous allez incarner directement les flics mais ça je vais y revenir aussi un petit peu juste après puisque non seulement Tanner peut s'élever euh, justement comme je vous disais dans, dans les airs et donc à la possibilité euh, de choisir ses missions mais ça va bien plus loin que ça et c'est allez, une des grosses features, euh, features pardon, euh, du jeu même si moi, euh, très sincèrement elle m'a pas emballé plus que ça j'aurais préféré vraiment avoir uniquement une grosse euh, un gros scénario avec euh, que des missions de euh, des missions de flics mais bon euh, c'est pas grave ils ont décidé de ah putain merde j'ai raté le ah oui merde c'était par là ah putain mais quel con je suis con on va recommencer donc ouais voilà c'est un petit peu tiré par les cheveux mais vous verrez euh, vous allez comprendre très rapidement pourquoi pour ceux qui en tout cas n'ont pas fait ce driver Allez, on va recommencer. Donc voilà, vous voyez, hein, euh, on conduit des véhicules quand même récents dans ce driver. Là, je suis sur euh, une Audi TT. Euh, Il mélange vraiment pas mal de choses, beaucoup de véhicules sous licence. Hein. Il y a plus de 150 véhicules répartis par, euh, par catégorie, par constructeur. Donc ça va de, bah, de Audi, comme vous voyez là, donc de la bagnole... Euh, européenne euh, mais également Fiat euh, tout ce qui est bagnole américaine Ford euh, vous avez euh, également si je ne dis pas de bêtises Ford Chevrolet euh, qu'est-ce que vous avez également vous avez de la Nissan euh, de la Bentley, des bagnoles anglaises, de la Jaguar euh, de l'Aston Martin donc franchement il euh, y a énormément euh, de, bah, de constructeurs euh, et vous allez pouvoir acheter des manioles différentes aussi Pour certains petits défis que vous ferez euh, Histoire de, de prolonger la durée de vie Et vous les achèterez justement avec ces fameux points de volonté C'était par là, ouais, je m'étais euh, viandé A l'aide de la touche select, bien entendu euh, Vous avez la possibilité hop, De changer votre vue avec une petite vie, Vue cockpit euh, qui casse pas des briques Mais qui est plutôt appréciable et qui a quand même le mérite d'être là, une vue capot bien entendu ça aussi pour certains amateurs, une vue euh, totalement à la première personne et puis la voilà, vue à la troisième personne que je, je privilégie en général. C'est vrai que moi je suis plutôt sur la sur la vue à la. Attention, à la troisième personne, c'est vraiment ce que je préfère. Sur les, sur les jeux de course. Rares sont les jeux euh, où j'aime jouer vraiment à, à la première personne. Moi, je suis vraiment très euh, troisième personne pour les jeux vidéo. Euh, je sais Pas je. Là où on dit que la vue à la première personne renforce l'immersion, bah moi c'est pas vraiment mon cas, je préfère vraiment jouer euh, à la troisième personne, ça me met euh, d'autant plus à fond dedans. Donc on va bah, détruire tous ces... tous ces points là, et bah écoutez, c'est bon, normalement on a terminé la mission, ce qui me permet d'avoir 23 500 points de confiance, euh, et on va continuer, j'ai un total de 72 000, comme vous avez pu le voir en haut à droite. Allez. Une activité cascade qu'on peut recommencer Je vous propose de shifter Et voilà, hop, état de mort euh, Imminente Et on peut aller faire ce qu'on veut On va descendre, hop, et je peux aller sur N'importe quelle bagnole Ce euh, qui est plutôt excellent Et euh, qui vous sera utile Lors de certaines missions Alors voilà, c'est là où c'est un petit peu what the fuck euh, c'est que Tanner a son pouvoir euh, Son pote Jones euh, au départ Pige rien et super surpris Mais bon au final ça passe euh. Ah tiens il n'y avait pas une petite icône euh, cinéma Là-bas euh, Ouais ça passe il n'y a pas de problème Je veux dire ça les ça les dérange pas plus que ça euh, Donc c'est assez, euh, assez Surprenant quand même Moi j'ai trouvé ça un peu Un peu bidon même si bon je m'y suis fait euh, J'aurais préféré franchement Avoir la possibilité d'avoir un truc quand même Un poil plus réaliste même si c'est vrai qu'il faut quand même beaucoup de missions annexes, tout ça, et de défis. Euh, pour allonger la durée de vie du jeu, j'ai quand même été un peu surpris par ce, ce principe-là que nous a trouvé Reflection. L'histoire euh, de, voilà, de... Bah, de pallier au fait que bah, Tanner ne peut plus descendre de voiture, quoi. Mais bon, c'est une... Un petit parti pris euh, des développeurs, c'est un... Comment dire C'est un pari... Euh, risqué, euh, je, de ce que j'en ai vu, il a été plutôt apprécié euh, euh, des joueurs. Donc, bon, euh, moi, même s'il m'a pas plu, euh, il est tout de même bien réalisé. Il n'y a pas de plantage, euh, c'est bien foutu. Alors, à l'aide de, la, de la touche euh, croix, hop, vous shiftez, vous pouvez revenir rapidement dans la caisse avec R1 si toutefois vous le souhaitez. Ou alors, hop, joystick vers l'arrière, joystick à droite, et vous pouvez aller à n'importe quel endroit de la carte et rechopper une bagnole, ce qui fait vachement penser à GTA 5. À GTA 5, au moment où je vous parle, GTA 5 n'est pas encore sorti, puisque je vous fais cette vidéo, on est le 1er août. Euh, et, et bah, il sort dans un mois, et j'ai super hâte d'y jouer. Vous vous en doutez bien. Voilà, bon graphiquement, c'est beau quand même. Qu'est-ce que vous en pensez Je sais pas, vous me direz dans les, dans les commentaires, c'est plutôt, plutôt propre. Euh, hop on va changer de bagnole vous voyez on a tout un tas de, de bagnoles différentes, je vais vous montrer un petit peu euh, au niveau du système de points comment on peut faire du point par exemple en choupant ce camion qui est là avec une rampe voilà vous allez faire un saut et j'ai plus 31 sur le saut en point de, de confiance, la vitesse à laquelle vous conduisez bien entendu va vous permettre de vous faire un bonus de un bonus de comment dire euh, de points, hein, de points de confiance mais également la fête de contre à contresens, sens hop. de faire des dépassements là où vous engrangez le plus de points ça compte tout à contresens, sens forcément euh, voyez des deux justesses tac tac plus 40 plus 40 plus 30 de faire des cascades de faire des sauts de faire des dérapages des drifts puisque vous allez aussi pouvoir drifter hein, à l'aide du frein à main euh, et de la toucheron euh, donc voilà c'est assez complet pour un pour un jeu de course la plupart euh, des ingrédients sont présents dans le jeu hop. On va changer de caisse, vous voyez ça se fait super rapidement, on drift hyper vite Tiens on peut même, hop, prendre une caisse de flic et directement, oh, en conduite libre, passe à passer sur une Je mission prêt, de flic. Chef. Donc toucher une voiture marquée pour être flic, toucher une voiture flic pour être fugitif, etc. Euh, oui parce qu'on peut provoquer aussi les flics hein, en leur fonçant dedans, et une voiture rapide rapporte plus de points de, de confiance. Donc là, il faut que j'élimine ce fugitif, ça va me permettre de vous montrer une des features aussi de ce driver que vous pouvez faire avec toutes les bagnoles, c'est la possibilité d'utiliser le, le bélier voilà, à l'aide de la touche L1 que vous maintenez enfoncée. Donc là, on va essayer de... Ah voilà, bah, vous voyez, je peux carrément... Allez, on est parti. Leur foncer dedans ou alors utiliser, utiliser le, le bélier si je le souhaite. Bon, je vais laisser la, la caisse sœur avancer un petit peu. La caisse du fugitif. Voilà, bon, là, elle est en mauvaise posture. Voilà Et je peux utiliser mon bélier en maintenant à touche enfoncée R1 Hop, Vous voyez j'ai shifté un shift rapide directement ouais, vers la bagnole de Flick Ça c'est assez pratique Ce qui est intéressant quand vous shiftez dans, dans une bagnole C'est que vous pouvez directement arriver sur une conversation entre les deux personnes qui occupent cette bagnole à la base Et ça c'est plutôt plutôt marrant Des fois vous tombez sur des, on des on conversations pas. Pas. Entre, Merde, entre père et fils euh, des conversations entre entre amants, euh, pas franchement c'est vraiment sympa, euh, des conversations entre ah, gangsters, des, des conversations entre flics coéquipiers co se qui s'embrouillent et tout, franchement c'est marrant et c'est pour ça vraiment que je vous dis que, que la, ça, la version française vaut quand même un les petit défi cinéma, oh, aussi, uh, vaut quand même le coup, jetons. je vous le montrerai après les, les défis cinéma, il y a pas mal de trucs aussi à voir, donc le contenu comme je vous dis dans l'ensemble de ce de ce driver est assez énorme. Donc vous voyez là j'ai neutralisé le fugitif. Donc on va s'arrêter là pour les, les petites missions de, de poursuite euh, libre de flics. Et je vais vous montrer un petit peu les garages qui sont ici. Donc faut les acheter hein, au fur et à mesure vous les achetez. Hop. Et après vous descendez dedans directement et vous entrez dans le garage avec la, de, de la touche carrée. Donc possibilité d'acheter tout un tas de véhicules, comme je vous disais, vous voyez toutes les marques, hein, Cadillac, Camion, Chevrolet, DeLorean, je ne l'ai pas encore débloqué, en bien, je suis assez impatient de la débloquer, euh, Jaguar, Jeep, Lamborghini, Lancia, Lincoln, Maserati, McLaren, enfin c'est du lourd, euh, là il me manque euh, quelques garages, donc je vais pas acheter de caisses puisque là j'en ai déjà acheté une cinquantaine, très sincèrement, j'ai acheté une cinquantaine de caisses. je ne m'en sers absolument pas, alors peut-être que sur certaines missions j'en aurais besoin, mais j'ai des gros doutes, on s'en sert absolument euh, pas du tout. Là, vous voyez, j'ai euh, acquéri 51 véhicules sur un total de 140 disponibles. Dans le garage, vous avez la possibilité d'acheter vos améliorations. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Une caméra action. C'est une caméra libre, en fait. Euh, un petit peu euh, cinématique. qui est plutôt sympa, mais bon, pour jouer avec... Euh un peu la galère, un bonus revenu qui vous permet de multiplier voilà, vos, vos points de confiance hein, quand vous en euh, vous en acquérissez, un détecteur d'objets qui vous permet de voir sur votre map euh, puisque je vous ai pas montré la mini c'est vrai d'ailleurs vous l'avez vu mais je vous l'ai pas montré euh, de détecter les objets plus loin, une recharge du niveau euh, de boost plus rapide et une barre d'énergie augmentée puisque vous avez vu comme quoi la la barre d'énergie est beaucoup plus enfin euh, peut être réduite à mal euh, en fonction des collisions etc donc ça c'est pas mal tout un tas de nouveaux défis également, hop, vous voyez, hop, hop, hop, là j'ai débloqué trois défis, euh, défis cinéma, j'ai la possibilité d'en faire un, donc je vais vous montrer, hop, un petit défi ciné, jouez maintenant. Vous voyez quand même, en plus du solo, il y a quand même de quoi faire, hein, mine de rien, euh, c'est quand même pas mal, ne laissez pas cet indique s'enfuir, récompense 10 000 points, jouez, c'est parti Défi cinéma, pas de shift, vous voyez, pas d'aptitude. Placez-vous dans les classements, améliorez votre classement, en y rejoint. Voilà, là ici, vous n'avez pas accès à, au, au pouvoir de Tanner, c'est vraiment euh, à l'ancienne, on va dire. Et là, on se retrouve avec une bonne vieille force, grande Torino, euh, quest caisse que j'affectionne particulièrement. Alors, le fugitif fait par là, j'adore cette caisse, la grande Torino. C'est vraiment le pur euh, style de, de caisse américaine euh, que je kiffe. Euh, je trouve que ça a trop la classe, bon c'est des bagnoles qui consomment euh, à mort Je vais recommencer puisque je suis parti dans le mauvais sens Excusez-moi je suis concentré euh, en même temps sur 2-3 euh, sur trucs que j'avais à vous dire et je fais pas attention Mais bon c'est pas grave c'est quand même euh, relativement rapide Voilà le fugitif est là-bas, bah, j'ai l'impression qu'il a le même type de, de caisse On se retrouve limite un petit peu euh, sur du Starkey Edge, là avec cette euh, Ford rouge Sauf que je crois que la Ford de Starkey Hutch c'est une Ford Taurus vous me direz également dans les commentaires pour ceux qui, qui savent. Alors là, j'ai pas non plus de bélier. Vous voyez, il faut vraiment que je l'intercepte. Euh... Et putain, il est parti évidemment, cette en enfoiré. Dans la rue parallèle. hop. Ah oh là là, bordel. Putain, mais c'est galère. Bon, le gameplay est bon, sauf que là, je joue comme une... <rire> comme une véritable truffe. Comme vous voyez incapable de faire un virage et de jouer euh, correctement, donc désolé pour la skill médiocre mais depuis 4 années de vidéos, je pense que vous avez l'habitude et que quand vous regardez une vidéo euh, chez moi, bah, vous vous doutez bien que c'est pas le skill que vous recherchez, vous recherchez pas un super player mais plutôt quelqu'un qui va vous donner son sentiment sur, euh... sur un jeu oh ça c'est trop beau alors on va laisser avancer putain mais part jamais, ah voilà, je me disais merde, ne part pas toujours dans la même route, allez on y va, hop, ah, on a un petit klaxon euh, qu'on peut utiliser avec la, la touche L3 ou alors, voilà, ici en l'occurrence c'est une euh, une petite sirène, donc on va laisser la sirène puisque la sirène ça met quand même dans le délire, donc là faut quand même que je me magne le cul, Sauf que sans le boost, c'est un peu plus chaud à conduire. Puisque en sortie de virage, quand vous avez fait un petit dérapage au frein à main, c'est pas forcément évident de se rattraper. Vous voyez là que j'ai 3 minutes 30 pour réussir à neutraliser le fugitif. Ça va pas être évident. En plus, il a l'air de conduire assez vite. Les défis ciné n'ont pas l'air super évidents. Bon, pour l'instant, j'en ai fait qu'un. Parce que comme je vous dis, j'en suis à environ 6 heures de jeu. Euh, ouais, 6 heures, 6 heures et demie. Et comme je vous dis, voilà, j'ai pratiquement terminé le mode solo quoi. il est parti par là cet enfoiré donc on y va donc là ouais vous avez peut-être trouvé ça peut-être un peu lent vous voyez hop des petits défis cinéma qui sont vraiment euh, un petit peu partout donc faudra faire gaffe euh, au moyen de ces de ces icônes hein, euh, de clap euh, du cinéma de ciné vous allez pouvoir justement bah, accéder à ces différents défis donc allez on va essayer de se concentrer, de se manier un peu le cul euh, pour réussir à avoir le fugitif pendant le temps. à partir là on y a euh, niqué à peu près la moitié de sa jauge. Enfin, mais je vais trop vite, c'est ça le, le problème. En plus il a tourné une nouvelle fois. Dans une ruelle, cet enfoiré, hop. Vous voyez c'est typique vraiment euh, des idées qu'on se fait des, des séries de flics avec les poursuites dans les petites ruelles super étroites. C'est vachement sympa, moi ça me ça m'a plu. Alors il fait toujours beau, ouais c'est vrai, c'est dommage, j'aurais bien voulu. Euh, des conditions euh, météo un petit peu un petit peu différentes alors là normalement ça devrait le faire une petite marche arrière et on y retourne vite fait il y a largement moyen en une minute qu'on réussisse à le choper si on fait pas trop le con ah, j'aimerais bien réussir à remplir ce difficile histoire de pas être trop ridicule pour l'instant c'était pas trop mal sur la partie donc euh... j'aimerais bien que ça continue euh... oh, il nous reste une minute normalement ça va le faire sa jauge est devenue rouge, il a plus grand chose on va lui mettre un peu la pression allez 30 secondes pour un dernier petit effort et en théorie ça devrait bien se terminer cette poursuite voyez moi ma jauge hein, à côté de demi kilomètre heure euh, juste à juste à droite en bas j'étais à moitié donc et euh, pas de soucis j'étais bien donc là on a gagné le défi et je gagne plus 10 000, donc c'est impeccable. Ce euh, qui monte mon total, ma cagnotte de points de confiance euh, à 115 000 ou 117 000 il me semble. Voilà. Donc toujours des petits chargements par contre à hein, chaque fois, ça par contre euh, c'est assez relou, mais bon. Donc, on va quitter le garage, puisque je vous ai montré la, la plupart des choses. Donc, vous avez la possibilité d'acheter d'autres garages, comme vous avez montré. Donc, là, vous voyez, je vais remonter haut, haut, haut, haut sur la map, au plus haut. Je vais à 100, à wow, 144 000. On va descendre, puisque là, les derniers garages que j'avais pas encore achetés euh, valaient environ 50 000 points, si je dis pas de bêtises. Donc, on va déjà acheter celui-là. Voilà, et ça vous permet de débloquer certaines voitures, vous voyez, et certains défis, donc une Audi Sport 4S, euh, plus 8 autres voitures, là vraiment c'est la, la grosse bagnole que j'ai déverrouillée, plus un défi. Donc on va pas aller dans le garage, on va le quitter, hop, et je vais aller acheter un ou deux autres garages qui me manquent, puisque je sais qu'il m'en manque. Euh, bah c'est tout simplement les, les garages qui sont grisés. Donc normalement, hop, il y en a deux ici. On va y descendre. Pas mal hein, cette map. Hein. Ah, ça fait penser à ce qu'on a vu de, de GTA 4. Hein. Ça, c'est clair et net. Donc, vous voyez la petite mini-map que j'ai fait grossir. Elle, peut être, elle est quand même assez utile, mine de rien. Euh, même si euh, votre objectif est clairement indiqué en général, on le revoit assez facilement. Putain, 100 000 le garage. Je vais pas pouvoir l'acheter celui-ci. Donc, on va essayer de s'en acheter un autre. Euh, hop, euh, on va essayer. Celui-ci, par exemple, les garages de la côte en général, qui, sont, qui se situent sur la côte, sont assez euh, élevés en termes de prix. Euh, voyez ici une nouvelle fois, c'est beaucoup trop cher, donc on va pas le, on va pas le prendre. Hop, on va regarder un petit peu ce qui traîne euh, autre, ce qu'il y a d'autre. Je suis pas sûr d'avoir débloqué encore toute la map. À mon avis, euh, j'en suis pas très très loin. Euh, J'ai bien l'impression. Mais là, au niveau des garages, il m'en manque deux, donc euh, j'ai quasiment euh, terminé de débloquer tous les garages. Euh, tout un tas de défis, comme je vous ai montré, hein, sur ces, toutes ces icônes, je vais vous en remontrer deux, trois. Ici, euh, terminer un parcours de checkpoint pour gagner 35 000 en volonté. Donc vous voyez, ça peut aller assez vite, même s'ils si, euh, ne sont pas tous euh, très très évidents. Euh, toucher 30 véhicules en 60 secondes, vous voyez, 15 000. Qu'est-ce qu'on a d'autre euh, par ici 15 000, faire un drift de 100 mètres Pas évident le drift, il faut vraiment trouver la bonne bagnole C'est assez sensible euh, Terminer la course par équipe Première et deuxième place, donc on va se faire une petite course Rapidos, histoire de voir euh, Hop, et ça va me permettre de déverrouiller Une nouvelle fois une bagnole supplémentaire Donc on y va Bon on prend quand même un peu de plaisir Dans, dans ce driver, moi dans l'ensemble ça m'a plu Vous voyez, alors on a des courses urbaines euh, Là il y a 19 checkpoints Donc ça devrait à peu près le faire euh, Ou alors des, pardon Hop. donc je suis en équipe donc j'ai la possibilité de switcher sur mon perso euh, le perso de mon équipe si j'en ai envie il n'y a pas de souci. Euh, ou des courses euh, des fois qui sont un petit peu plus type rallye sur des sur des chemins de terre donc c'est assez sympa, c'est assez varié avec euh, des bagnoles un peu style euh, buggy euh, alors l'objectif euh, finir premier et deuxième donc à mon avis il va falloir merde euh, il va falloir que mon pote aussi peut-être termine, euh, termine deuxième je suis pas sûr, c'est la première fois que je fais une euh, une course par équipe donc on va essayer euh, de bien avancer de laisser déjà mon pote avancer au maximum et puis d'alterner de, de switcher entre les, entre les deux bagnoles comme quoi voyez le, le système du, du shift est relativement quand même intéressant euh, moi je trouvais on va essayer de se mettre en tête et on va récupérer wow, wow, wow, wow, attention les petites chutes de framerate là vous avez vu on va utiliser notre boost hein, à l'aide du, du joystick euh, du premier joystick hein. euh, vous l'avez vu euh, le, joystick, euh, bah, le joystick gauche en le poussant vers l'avant, ça vous permet d'utiliser votre boost. Et hop, je shift directement vers euh, mon ami qui est en quatrième position. Donc j'ai intérêt de me manier le cul pour euh, bah, tout simplement pour rattraper les autres concurrents. Euh, puisque si on doit finir premier et deuxième, ça risque d'être un peu chaud. Donc on avance, ils sont assez loin ces cons là. Euh... Donc ça va être tendu quand même, de rien. Ah, on voit les petits points qui se rapprochent, on voit 400 mètres. Euh, ouais ça va être chaud quand même mine de rien Heureusement on a les petites flèches qui nous indiquent Où on doit aller précisément Alors le CPU peut avoir tendance à, à se planter euh, Il fait pas énormément d'erreurs hein. Très sincèrement il est quand même assez coriace euh, Pas de niveau de difficulté hein, dans, le, dans le jeu Mais croyez moi il euh, y a quelques, quelques petites courses et quelques missions Que vous allez reprendre plusieurs fois à plusieurs reprises Parce que c'est quand même mine de rien assez chaud Vous voyez la 19 checkpoints mais la course est quand même assez longue plusieurs minutes, hein, à chaque fois, entre, entre chacun des défis. Je suis à 400 mètres, là, je suis l'avantage je suis vachement moins. Je sais Il si... vaudrait mieux que je laisse conduire le... le... CPU ou non. La pression de vitesse est relativement bonne. Euh, rien à redire à... à ce niveau. Oh wow Par contre, c'est chaud à un hein, conduit très arcade, donc forcément, on fonce dans les murs, on fonce un peu partout, d'ailleurs. Euh, on est à 250 mètres, donc on se rapproche. Vous voyez, là, je gagne beaucoup plus de points, vu que je conduis en... En sens inverse Wow wow wow C'est chaud Bon on va regarder un petit peu Où on en est À 17 Donc on va switcher euh, à l'avant Parce que je sais pas Où il en est Je suis euh... bah, Je dois être Prince Normalement Deuxi Ah non je suis même pas premier Je dois être deuxième Ouais je suis deuxième Pilote A Quatrième Pilote B <coughs> Deuxième Donc si il faut finir euh, Dans les deux premiers Voyez la gestion Un peu des courses euh, Qui est pas forcément évidente Aucune erreur n'est permise Voilà Puisque voilà, maintenir votre partenaire en position 1 ou 2. Donc c'est quand même assez chaud. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre avant de terminer rapidement Hop. <coughs> on va re-shifter on va regarder un petit peu ce qui nous est proposé. Euh, bah tiens, une petite mission là. Hop. Malheureusement, j'ai bien peur que je sois obligé de faire la fameuse mission euh, sur laquelle je galère. Donc j'ai peur de... De la foirée. À mon avis, ça risque d'être assez chaud. Mais bon, on va tenter le coup quand même. Peut-être qu'avec la chance de la vidéo, je vais peut-être réussir à faire quelque chose. Donc là, vous voyez, il faut ramener les véhicules volés aux camions de police. et des camions de collection. vous voyez, grâce au shift, Tanner va prendre la place du... Comment dire Du flic de gauche. Ils sont tous les deux en train de parler dans la bagnole. Hop, joué. Et donc, vous allez voir... Je vais prendre mais la place du conducteur de gauche. Euh, c'est pour une œuvre de charité. Hop hop. Pour on va shifter rapidement, il faut que je retrouve les fameuses bagnoles. Il faut amener ces caisses au camion de police. Donc plus je monte haut, plus je peux shifter vite, mais dans l'ensemble, euh, je suis pas fan quand il s'agit de rezoomer, c'est assez lent quand même mine de rien. Et ça a tendance mais un mais peu, peu à me belle bagnole. Hop, on est à 1300 à mètres de l'objectif du camion de, de flic pour laquelle il faut, dans lequel il faut ranger la bagnole. On va essayer de se manier, de bien conduire et de faire gaffe, de ne pas avoir trop de dégâts. Vous voyez Ruff aussi euh, comme constructeur. Ah, je crois que c'est les préparateurs de, de moteurs pour Porsche. Hein. Ils n'ont pas réussi à avoir la, la licence Porsche. Hop là. Alors toujours comme d'hab dans Driver, on ne peut pas écraser les piétons. Hein. Vous aurez beau essayer des centaines d'heures, ça ce qui m'avait fait délirer dans le premier Driver. Qui était vraiment, je le répète, une, euh, une tuerie à son époque. Euh, J'imagine qu'il a beaucoup vieilli. Il a rechopé aussi en de grenier comme vous avez dit. Donc... Euh, j'ai toujours pas remis dans la PS euh, Histoire de voir un peu ce que ça redonnait Mais ouais j'ai peur d'être un peu déçu Malheureusement alors que j'en garde une... Un excellent souvenir hein, que ce soit le premier driver Ou le deuxième driver C'était vraiment euh, une tuerie Moi j'avais beaucoup aimé à l'époque ouais, Hop, On re on chope une autre bagnole Histoire de remplir cette mission Donc voilà euh, Les missions solo sont vraiment pour moi les plus intéressantes Les plus scénarisées Après c'est du... C'est du bonus alors ici on va avoir des adversaires pas non, pas chier, pas, Ça fait chier donc ça va être assez chaud là. Il faut quand même qu'on fasse gaffe à notre jauge L'idéal ce serait de Désolé, semer mec. Ces je fameux adversaires J'ai bon hey, limité conneille. en temps Allez, Comme vous voyez On va essayer de se manier De bien jouer Et peut-être tout se passera bien Voilà hop on débloque un petit déficiné C'est plutôt pas mal Ah putain si j'arrive à semer ces enfoirés ça va être bon Ah non putain je suis trop lent ça pas, pas. c'est con hein, je pensais ouais, qu'en restant en ligne droite et en appuyant à fond sur le, sur le boost euh, sur champignon, ça irait, mais pas moyen. Euh, donc tant pis, on va oh, Attention, on va continuer à accélérer un maximum. Bon là j'en ai qu'un à mes trousses hein, pour l'instant, donc il y a moyen peut-être de le semer beaucoup plus vite. On est à 1000 mètres donc on peut faire de la, de la ligne droite... Euh... Quoi cette caisse n'est pas en état de rouler vous voyez tout à l'heure sur la gauche hein, ah, justement je, crois Hop. Que je comprends non on ah, je suis volé à 700 avant mètres, il, faut il me enchères, Marcel. on va la fourguer à ouais, me à quelqu'un forcément ils me font ah, dedans on la peut, la peut le dégommer à l'aide la de mon bélier hein, mais seulement j'ai peur de de perdre un peu de temps et de prendre du dégât, surtout vous voyez que là en plus ils sont quand même relativement agressifs. Ah, forcément on a bien avancé dans le jeu on est quasiment à la fin donc c'est un petit peu plus ah putain mais direct en fait le camion il est là c'est un camion euh, mobile pour ah, le coup toi, donc, on tiens. va se manier hop Il tu reste deux minutes pour de deux police. bagnoles c'est. C'est faisable hein je dis BA pas mais il euh, y a, a peut-être moyen donc on va essayer de se manier hop Allez allez allez allez hop voilà. Merde fait quoi cette caisse 1.600 quoi, mètres Alors par contre, contre celle-ci c'est peut-être le plus difficile délires, euh, plus, Il faut voilà, euh, un... que non, il je me maille Mais en plus il faut que Je fasse gaffe à ma jauge Puisque la autre autre là autre la jauge est quasiment euh, Réduite à donf Et j'ai pas le droit à beaucoup d'erreurs Donc je vais essayer de me manier Allez un petit délire quand même Tu crois que cette caisse a pas Voilà bon ça m'a pas usé de De jauge donc Cette vieille dame tient encore la route Allez putain faut pas que je fasse le con il y a moyen, l'ami. Oh, voilà, c'est un bon petit jeu, Driver. Hein. Moi, je vous dis, si vous avez la possibilité de vous choper en, en Ocas, no que vous aimez bien les jeux de caisse, et que vous avez surtout bien aimé la, la série Driver à l'époque, bah, c'est un bon moyen sur, euh, <coughs> sur ces machines-là, la PS3, le PC, la, la Xbox, bah, de retater un petit peu la série, de voir si ça vous branche toujours d'incarner euh, Tanner, le flic de San Francisco, avec des caisses quand même, euh, qui ont plutôt de la gueule, hein, des, des Mustangs, des Grand Torino, euh, de la caisse moderne également, donc ça c'est plutôt sympa aussi à, à signaler, donc faites-vous plaisir, moi je le recommande quand même, il est plutôt pas mal, euh, faut savoir également, je crois qu'il est sorti dans la gamme euh, essentielle. Oh là là, je joue comme une merde. Dans la gamme Essentials euh, sur euh, PS3, si mais euh, euh, également il est sorti dans la gamme classique ce, sur la Xbox. Donc voilà, c'est un jeu qui s'est relativement bien vendu. Bah, comme la plupart bon, en sont dos, des, mec. Maintenant, des on jeux. Euh, merde. Des jeux édités par Ubisoft. Dans l'ensemble, voilà, c'est quand même euh, The Gros Éditeur Ubisoft. Euh, on est très très rarement déçu. Et je suis content qu'ils aient pu euh, se mettre à éditer. Euh, bah Cette licence là et bagnole éventuellement Remettre euh, Des moyens si je récupère encore une euh, dans cette licence collection, Putain 44 secondes pour euh, Pour arriver euh, à, à avoir celle là ça va être tendu Tiens voleur solitaire Ah on est à 500 a mètres quoi, il y a peut être gars, moyen Il y a peut être moyen on va essayer de se manier Ah ça c'est de la Lancia Stratos ça Ouais ça me rappelle un peu euh, C'est d'ailleurs Allez on va se manier parce qu'il y a moyen Franchement si j'arrive à réussir cette truc là En plus ça va me permettre d'avancer dans le dans le solo donc je serais vachement content. Hop. Par contre 25 secondes, ça risque d'être tendu du slip. Mais 160 mètres. Euh... Merde. Ah putain, ça va me niquer cette merde. Ça va me niquer, j'en étais sûr. Euh... Ah je suis deg. Je suis deg parce qu'on y était là. Ouais. J'ai réussi J'ai réussi sur le fil C'était chaud mais on a réussi les mecs. Elle m'avait pris la tête, je l'ai refait au moins 7 fois cette mission sans réussir ce midi, j'ai encore essayé, avait pas moyen. San Francisco. Et voilà, si petit truc euh, un peu sympa si tout était dans ma tête hein. moi Aussi. Je vous laisse regarder. Si Jericho peut faire comme moi. À la manière d'une série, ma façon, incarner des gens, les contrôler. Comment je vais faire pour l'arrêter Ordel Williams roule pour le gang de Jericho. Je vais l'utiliser. Une sorte d'infiltration. C'est une tueuse professionnelle, formée en Afrique. Elle se fout de savoir pourquoi elle se bat, tant qu'elle est bien payée. Une mission t'attend, c'est du lourd. Mais t'as pas le droit de te planter, compris. Écoutez, on est rendu à 42 minutes de vidéo, ce qui est plutôt pas trop mal. Euh, dans l'ensemble, je pensais pas faire aussi long. Vous voyez le thé, alors le thé euh, c'est les missions avec Tanner, tout simplement. Donc là, j'ai peut-être moyen de m'acheter un de ces garages sur la côte. On va en profiter, vu que j'ai de l'oseille. Hop euh, ah non pas encore, pas encore suffisamment Donc on va terminer euh, la mission On va rejoindre Tanner dans sa bagnole Dans sa Dodge euh, Challenger Qui a vraiment de la gueule regardez ça Réussir la mission d'ordel Inspecteur, on dirait que votre ordel se déplace Reçu central, ordel a dû recevoir de nouveaux ordres c'est le moment qu'on attendait. Eh ben voilà, laisse-moi deviner. Oh, il y a une y a eu petite mission frontaux. un peu, euh, un gâte, peu dans le délire de, je sais pas si vous pas vous souvenez du film Speed. Vous êtes dans aussi. un bus, euh, s'il passe sous la barre des 50 miles à l'heure, euh, la bombe se déclenche et s'il repasse en dessous, euh, la bombe se, euh, la bombe explose. Je sais pas si vous Alors en, on vous en souvenez. Et ben on a une petite mission comme ça dans le jeu, ça me rappelle d'ailleurs un petit peu. jusqu'au je, je crois voir que c'était un des premiers GTA, soit le GTA suite. 1 ou GTA 2, il s'était un peu aspiré de ça. Ça avait enfin, fait marrer à l'époque. Là, voilà, ça m'a fait triper de retrouver un petit peu ce, ce type de mission-là. Et c'est parti Les personnages sont dans l'ensemble assez caricaturaux, mais franchement... tu dois donner le maximum aujourd'hui. Franchement, c'est sympa. On passe un bon moment, on ne se prend pas la tête, c'est assez potache. Euh, ça se prend pas au sérieux, voilà. Et c'est ça que j'aime aussi des fois dans les jeux vidéo. C'est tout simplement de pas se prendre au sérieux, d'être tranquille. Alors vous voyez là l'espèce de faisceau euh, jaune là-haut. Et ben bah c'est tout simplement euh, l'indication de, de mon objectif. Donc on va y retourner rapidement. Comme quoi vous pouvez le voir assez rapidement. Tiens hop Un petit défi ciné aussi. À récupérer. Alors il y a pas mal d'emblèmes cinés hein, je crois à, à récupérer. Il euh, y en a une sacrée palanquée aussi. Euh, ça on le fera, je le ferai au fur et à mesure où, où je Je sais pas si je vais me faire beaucoup de défis après avoir terminé le mode solo Parce que c'est quand même mine de rien assez répétitif Mais, Mais bon à voir, je vais voir un petit peu Où, j où je termine quand j'aurai terminé la, la campagne solo Et puis on verra bien ce que ça donne quoi, tout simplement S'il y a toujours envie. un petit peu d'intérêt Ok on devrait plus être très loin de la cible maintenant. Vous voyez en fait, Tanner est une sorte quelque part d'agent Smith de la matrice, hein, puisqu'il peut euh, carrément incarner n'importe quel personnage. Je là, suis il suis est carrément là, avec Leïla, une des alliées de Jericho. C'est ma voiture. Quoi C'est lui le flic qui nous pose des problèmes. On doit le suivre jusqu'à la cible La cible, c'est lui. <rire> On se termine cette mission là, et puis je pense qu'on va se quitter là-dessus. On va pas euh... faire plus long. Je pense que vous attends avez largement toi, vu. Euh... Attends signal <coughs> et descends-le. Tu le perds, largement vu ce, te qu la ce que ce, que ce driver San Francisco proposait. Donc, hein. euh, Tanner doit rester avec Leila. Piloter la voiture de Tanner à distance. Conduire Leila dans l'embuscade. Il faut que je conduise la caisse de Tanner à distance. J'ai déjà deux caisses sur les bras. J'ai pas besoin d'une troisième. Euh. Ok c'est nouveau ça, bon, faut que je l'amène au flic, pourvu que Jones ait fait son boulot. Alors attendez, parce que là je vois pas trop ce qu'il faut de faire, est-ce qu'il faut suffit. shifter Merci bien. Ah je pige pas là, attendez. Tu commences vraiment à me taper sur les nerfs Ok en fait non, c'est de la cinématique, ça, ça joue tout ça, <rire> j'étais en train de me demander si c'était moi qui jouais. Oh bah on va se conduire chez les flics, mais qu'est-ce que c'est ce délire? Putain, je pige pas. Je pige pas du tout là, la mission. Refrain toi. Conduire Leila à la police, oui, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'il faut faire? Attends, ça va quoi? Putain, je contrôle l'autre voiture, je contrôle la bagnole de Tanner. Je n'avais pas pigé. Ok, je conduis la voiture de Tanner dans la vue que j'ai là actuellement. Donc je suis en mode cinématique, quoi, quelque part. Voilà, j'ai mis du temps à, à piger le délire. Là, par contre, Merde. ma dodge il chargeur a euh, Challenger ah, ça, a dû est là. en prendre cher, quand même, mine de rien. Parce on va essayer de bien conduire, puisque là je conduis la voiture de devant. Donc euh, assez original tout de même. C'est bien une des rares fois que j'ai la possibilité de faire ça dans un jeu vidéo. Donc là, on a plusieurs checkpoints, mine de rien. Putain, C'est assez, assez déroutant comme sensation Il a fallu le temps pour comprendre Ah ouais mais j'ai plus que 27 secondes forcément Le temps que, que je mette à piger euh, à piger ce qu'il fallait faire Forcément euh, Il était certain que, que J'allais un peu me galérer Et perdre je suis du sûr temps. Que je peux faire temps C'est comme s'il nous amenait quelque part Ça rallonge du je temps ou pas Je ne sais pas si, ouais, si ça a l'air de rajouter un peu de temps Par contre c'est chaud Tu peux mieux faire Ordel. T'inquiète pas, c'est vraiment chaud à, à bien as. assurer au niveau de, de mon mieux. C'est vrai. J'suis de la conduite de la bagnole de devant, mais c'est très original et ça je, je le souligne. Euh, c'est une mission que je n'ai jamais vue dans n'importe quel jeu. Parce que des missions que vous avez vu dans d'autres jeux, il y en a. Hein. Euh, que ce soit de la course, de la filature, euh, éventuellement même du tu comment dire, comme un flic. Euh, du désarmorçage de bombes. Euh, vous avez quand même des trucs. Euh, qui pue un peu le réchauffer euh, pour Reste être tout à lui. fait euh... -ce que tu fais hey, John Tanner. tout à fait honnête avec et vous et ça euh... comment tu le sais ça ah je oh, l'ai si jamais connu ça c'est ça, plaisir allez Les vite jambes. putain Ma, euh, sa voiture ne va pas tenir très longtemps tant mieux alors ouais sa mieux. voiture eh ouais putain faut que j'aille choper le checkpoint là vite heureusement 500 mètres et je rechoppe 20, 20, 20, une vingtaine de secondes ah putain il y a un défi ciné à choper mais bon, petite sauvegarde automatique, hein, forcément, hein, qui se fait euh, en même temps. On est à 200 mètres, il nous reste 15 secondes. En théorie, ça devrait le faire. Sauf que j'ai du mal à apprécier vraiment euh, la trajectoire pour les virages. C'est assez tendu, mine de rien. Bon, bah, visiblement, là, c'est bon. Moi, je me suis pas trop mal démerdé. Il a l'air à côté de ses pompes. Okay, c'est fini au niveau des checkpoints. dire quoi que ton partenaire risque d'avoir une méchante surprise. Hop. Si tu es là, qui est dans ton corps Eh bien, bah, à griller le... Oh, a griller le truc, là Tu veux dire que Jericho... Détends-toi et, et... oui, puisque Jericho euh, détient le même pouvoir que Tanner, une nouvelle fois, donc c'est encore plus what the plus fuck. Dans cette euh... caisse, et c'est vrai que des moments, de on a du mal à faire un peu... Euh, un la part des choses entre la... la réalité et... Euh, le... Le virtuel, Quel quoi, hein, tout simplement, hein, que vous pouvez avoir bizarre. dans le dans le jeu. Ouais. Vous voyez là, on est carrément euh, avec Tanner et Jericho Jouement en même temps euh, la même dans la bagnole. Et une ordure. Mais je pensais pas que tu t'abaisserais au bas niveau. Barrage de risque. Tu gardes l'œil sur la ville alors que tu devrais plutôt t'inquiéter pour ta peau. On se verra en enfer, Tanner. Mais, mais bon, j'ai réussi en tout portait. cas. Tiens-toi La mission. Et on s'en est sorti indemne. passé quoi là Désolé Jones, j'ai dû t'emprunter un moment. Quoi Mais, mais, mais c'est dégueulasse Crois-moi, <rire> tu pourrais plutôt être content d'avoir rien senti. <rire> Vous voyez c'est un peu potache hein, les dialogues. Forcément il a pris possession de son corps, euh, Jones son coéquipier euh, dit que c'est dégueulasse et tout, mais t'as rien senti, t'inquiète. <rire> c'est pas une sodomie non plus les gars ah, C'est <rire> enfin, marrant ça. quoi, voilà. C'est potache. peut être mort. Géricault en a après moi et j'arrive toujours pas à le retrouver. Mais qu'est-ce que ça veut dire C'est comme si je passais à côté de quelque chose d'évident. Mais écoutez, je pense qu'on va se laisser là-dessus. J'ai globalement fait le tour du jeu. On est au chapitre 7. De mémoire, il y en a 9. Donc je vais me continuer ça tranquillement euh, En solo. Je vous ai pas montré le menu principal, mais vous avez accès à des petits bonus avec le système YouPlay. Vous avez également le système online, je vous dis, qui vous prend une bonne dizaine d'heures si vous voulez arriver au niveau maximal. Voilà quoi, des stats à gogo avec le nombre de shifts que vous avez réalisé, le drift le plus long, le nombre de kilomètres que vous avez parcouru dans San Francisco, enfin tout un tas de trucs de ouf. Euh, que je vous laisse aussi découvrir un petit peu par vous même en tout cas moi ça m'a fait plaisir de vous représenter ce driver euh, San Francisco parce à un moment où je vous fais cette vidéo j'en n'en avais pas fait depuis 2-3 semaines donc ça fait plaisir donc c'était Yoshi pour Yoshi The et OldiesRising.com euh, c'était le, le, le test, la review hein, le, le, le test de, de driver euh, San Francisco et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo allez tchuss. Dit non. Va ah, peut-être terminer par cette muscle il car Histoire de oui, se faire de, de l'oseille là, voyez. Vitesse. Il y a 10 secondes, tu trouvais que c'était hilarant. Mais maintenant, je trouve que c'est l'impression de vitesse quand même. Euh, court, wow, assez en sidessante. Là, je suis à bord de je quelle bagnole, une Pagani. La euh, ah oui, Pagani en Zonda, foudre, ouais. Ouais, je connais la la France tout France une autre. Alors, vous avez peut-être pas vu, mais il y a aussi une gestion des dégâts. Je termine là-dessus quand même. Allez, je termine et puis on va se on va se quitter le mec qui a du mal à à terminer les vidéos, mais bon, au bout d'un moment il faut conclure. Vous voyez là, il y a quand même euh, pas mal de, de dégradation euh, des véhicules, et ça me fait penser à avoir essayé la, la démo euh, de Grand Turismo 6 qui, une nouvelle fois, ne gère aucun dégât, euh, très peu. Euh, ça fait vraiment tiède, et je voulais la faire en, en vidéo, euh, la vidéo de Grand Turismo 6, et bah du coup je me suis abstenu, ça m'a tellement dégoûté. Puis je crois que j'ai l'impression que les jeux de simulation de caisse euh, bah, ça me plaît plus du tout, je préfère largement. Euh, largement l'arcade qui est beaucoup plus euh, cool. beaucoup plus mon style, beaucoup plus fun, prend prend beaucoup plus de plaisir euh, que sur de, la, sur de la simu donc là je suis quatrième, on va essayer de continuer peut-être ah, à la limite terminer sur une, bah, une nouvelle bonne note non, hein, avec euh, éventuellement une première place, ça pourrait être pas mal, bien que là il y a quand même pas mal de monde euh, il y a 28 checkpoints ouais, à traverser très donc très ça risque d'être assez chaud, faut quand même largement le temps euh, de me rattraper, on va foncer et on va essayer de changer un peu aussi les vues vous voyez quand même la bonne impression de vitesse du, du titre. plutôt sympa mais quand même assez chaud de se dire comme ça. Moi j'avoue, c'est pas trop ma, ma tasse de thé. Là c'est déjà un petit peu plus easy puisque c'est légèrement plus dégagé. Et je suis premier Et bah ben, voilà les amis, est-ce que je peux être optimiste En silence. Oh là, petite tête à queue, hop, on part direct. Laisse oh, plutôt faire la voiture. Bon, allez, on s'arrête ici. Vous voyez euh, la dégradation de la caisse, euh, plutôt pas mal, vous voyez, quand même, dans l'ensemble. C'était Yoshi pour Yoshi's The Real TV et HoldisDragging.com. On se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss